Bonjour à tous, ici Vinsou, en directeur de Nice Fiction, 7e édition. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle heure d'entretien. Et Cette fois, je suis avec Florent Mouragas des éditions Odonata. Bonjour Florent. Bonjour Vincent et bonjour à tous. Je suis très heureux de te retrouver pour cette petite heure d'entretien entre toi et moi. Nous allons parler de toi, de ta maison d'édition et de plein d'autres choses intéressantes. Donc, veux-tu bien te présenter qui tu es et qu'est-ce que tu fais donc Florent euh, Moragas, alias euh, Blatman, euh, donc euh, l'homme qui se transforme en blat. Hein, voilà. Euh, donc je suis, euh, bon, je suis un rôliste euh, depuis une trentaine, trentaine d'années et euh, j'ai euh, créé avec un groupe d'amis euh, le jeu de rôle Insectopia qui est sorti en 2016. Donc il y a bientôt cinq ans, c'était octobre 2016. Hein, voilà. Je euh, drôle qu'il y a eu un certain retentissement dans le milieu rôliste français, euh, donc, euh, avec, donc, euh, la... qui a été auto-édité en fondant la maison d'édition euh, Odonata, édition, hein, donc liée bien sûr à, aux Odonates, les libellules <coughs> euh, euh, liée à cette, cette création insectopienne. Euh, voilà, et Ensuite, le, la, la, les, projets, euh, les projets ont évolué pour... Euh, pour sortir des insectes et euh, aller vers d'autres sentiers battus, euh, du jeux de rôle. Quoi. Voilà. Insectopia, c'est un jeu sur lequel j'ai eu l'occasion de faire plusieurs parties, que personnellement j'ai très, très aimé. C'est très particulier comme jeu, c'est vrai que les joueurs jouent des insectes, dans, dans, un univers, dans notre univers actuel. Qu Qu'est-ce qu qui t'a poussé à, à développer cet, cet univers dans ce sens alors on joue euh, comme tu le dis Vincent on joue des, euh, on joue des insectes on, en fait on joue pas vraiment des insectes on joue des euh, des humanoïdes humanoï des extraterrestres euh, qui ont des formes d'insectes avec des particularités d'insectes dans un monde un peu mettre fan euh, voilà euh, à la Tolkien finalement un peu monde euh, qui était fouillé et donc ce qui m'a poussé vers ça bon comme beaucoup de gens j'avais envie de créer mon jeu de rôle hein, voilà je, ça, ça a monté en moi depuis depuis, depuis longtemps et puis euh, finalement. Euh, ce qui, a été, euh, ce qui a été déclencheur vis-à-vis -vis des insectes, c'est euh, l'enfance. C'est parce en fait, je, quand j'étais gamin, je, euh, je jouais souvent dans, dans la rivière. Enfin, mon père était agriculteur et donc nous, avec, avec mon frère, on jouait dans la rivière. Il y avait des, des insectes et il y avait ce monde euh, fantasmagorique devant moi. Voilà, quoi, et qui a, qui, a, qui a marqué beaucoup mon imaginaire. Et ensuite, j'ai... Alors, en voulant créer un jeu de rôle, avec ma passion du jeu de rôle et mon intérêt pour cet univers visuel, visuellement du, du moins, et puis après j'avais quelques connaissances, mais voilà, c'était d'essayer de faire rentrer les gens dans cet univers aussi, euh, en, créant, euh, en créant un jeu de rôle, euh, enfin, un média, euh, en utilisant ce média de jeu de rôle pour faire rentrer les gens dans l'univers dans euh, des insectes. Euh, voilà, alors le choix, je euh, t'avoue qu'au début c'était un peu compliqué comme... comme euh, euh, comme approche, mais euh, l'approche, ça a été de, euh, ça a été de euh, un peu à la, dans le style Metfan ou bon, dans l'inspiration euh, Tolkien, de, de, de, de créer des peuples, finalement, qui ont des confrontations, des, des, des rancœurs, etc. Euh, et puis, de, ils ont des préjugés les uns vis-à-vis -vis des autres. Créer cet univers voilà, imaginaire à partir des insectes et en les humanisant un peu, euh, de alors posture se tient debout euh, mais pas trop euh, donc euh, pas trop humanisé euh, déjà bon, on, on a une conscience normale donc on peut parler on peut faire du roleplay hein, parce qu'on est des robots quand même mais avec des, euh, en gardant euh, l'échelle en gardant le fait qu'on euh, vole on pique on mort on a un exosquelette euh, on est on a un six morceaux un trois morceaux pardon on a des antennes et des, des facettes euh, voilà, c'était un peu le, le, le, le, le, le, le parti pris. Alors, l'idée aussi, c'était de, euh, de développer ça. J'ai commencé à faire ça avec des règles un peu euh, adaptées d'une de, bon, de certaine image, certaines habitudes de jeu de rôle. Et ensuite, on a fait ça avec un groupe d'amis euh, qui m'ont aidé euh, euh, à développer le projet. Il bon, y en a qui étaient plus sur euh, la... la d'animation, d'autres plus sur la, la, les règles, et puis donc on avait un maquettiste dans le, dans le projet aussi, donc, euh, donc ça a aidé à façonner ce jeu de rôle dans les différents aspects, à la fois ludique, euh, visuellement, et puis euh, dans l'imaginaire aussi, dans la structure de, ce, de, de cet ouvrage voilà, qu'on a fait euh, pendant trois ans ensemble avec euh, l'association Somnitem Semaine qui existe toujours. Euh, et donc, on, euh, voilà, on a construit ça, euh, on a construit ça ensemble. Ça fait un, un beau projet qui a qui a, qui a qui a été bien accueilli puisque j'ai fait le tour euh, de, euh, de beaucoup de conventions en France. Hein, donc euh, en France et ailleurs, en Belgique, c'est d'ailleurs en Belgique que Batman est né. Hein, donc c'était oui. voilà, Batman est arrivé. Enfin, c'est un costume de Batman, c'est pour mettre le focus sur, sur le jeu. Hein, voilà, le fameux euh, Batman. Ouais voilà. Euh, le fameux Batman est arrivé à ce moment-là. Euh, et ça, ça, a marché parce que j'ai pris contact avec, avec euh, le milieu, quoi. Voilà. donc euh, J'ai compris ce que c'est le milieu de jeu de rôle français, dans les conventions aussi. C'était une super découverte avec plein de gens fabuleux. Euh, et puis c'est donc... vrai que tu, tu as eu une, une très très riche idée avec ce costume de Batman, parce qu'on ne mm -hmm. peut pas ne pas te remarquer. Oui, oui, tu sais, j'ai euh, fait ça, bon, euh, j'ai euh, fait ça en, 2000, euh, je pense que c en 2015, c'était à Trois et légendes 2015, et puis bon, voilà, ça fait un petit buzz, uh, voilà, j'étais déguisé en blat, on a parlé d'Insectopia, voilà, on a, on a parlé, et ça, ça permet, ça permet de, de, de, de, de, quand regarde, de, de, quand on regarde, et ça permet aussi, c'est comme euh, Superman, hein, où euh, en fait, tu as un alter ego, c'est-à-dire que ce n'est pas toi, tu te déguises, donc c'est un délire, tu vois. C'est voilà, tu peux faire ce que tu veux quelque part, bon, avec des limites, mais voilà. Donc Batman, ça, ça, ça a permis de, de faire parler du projet et puis euh, et puis aujourd'hui que je vais en convention, enfin ça fait deux ans que je suis pas allé, hein, je crois les doigts pour y aller très bientôt. Un euh, physique, ben si j'ai pas mon costume en fait, euh, ça va pas quoi. Les euh, il faut que des gens me demandent de, où est Batman quand j'arrive. Ah mais on s'est tous habitués à Batman, hein, c'est vrai. Voilà, tout le monde s'est habitué à Batman. Et quand je suis quand je suis allé en 2019 à troisième des jean donc quatre ans après, j'étais je, je, je au stand tout ça, à Sectopia. Et puis il euh, y a un couple qui arrive avec un gamin qui avait 7-8 ans et qui dit le papa me demande mais alors est-ce que vous pensez que le Batman est là parce que ça fait deux jours que mon fils me demande une photo avec Batman. <rire> ah, bon, voilà. bien, ça. Donc je suis obligé de me dire qui c'est un Blatman, mais chaque fois que je vais à la convention <rire> Tu parlais tout à l'heure un petit peu de l'inspiration à la Tolkien. C'est vrai qu'on peut considérer qu'Odonata est quelque part un, un jeu à faction. Euh, Sectopia, oui, oui, Sectopia est un jeu à faction complètement. Euh, là, ça a été très détaillé. C'est une recherche que j'ai faite, que j'ai faite avec des amis aussi. Euh, C'était euh, de mettre des factions en fait, d'espèces à l'intérieur. De cet univers euh, qui est un continent comme l'australie je dirais dans sa forme euh, donc des espèces que je qui ont des confrontations mais aussi des territoires et des factions donc en fait un croisement euh, tu vois, de l'interaction euh, à l'intérieur d'un territoire, tu peux avoir différentes factions, idées qui se confrontent, etc. Des secrets, des voilà. C'est vraiment un jeu à se créer, c'est un jeu, jeu d'intrigue en fait. Hein. Ouais. Mais euh, tu joues des super-héros quoi. Si tu voles, tu piques, tu mords, tu t'envoies de l'acide, tu euh, voilà. C'est ça le, le trip Insectopia. C'est voilà. Et, comme tu le sais, on joue avec des, des blattes, donc avec un sachet de, de billes chinoises de couleur qui, qui remplace les dés. Et d'un côté, on a aussi un côté extrêmement fragile des personnages, parce que vu qu'on est des, des insectes, enfin de, de taille d'insectes, si il se peut en cours de route qu'on rencontre par exemple un chat qui, pour le coup, nous paraît immensément dangereux. Oui, il y a des dangers. dangers euh... C'est héroïque parce qu'il y a des dangers titanesques. Hum. Voilà, il, y a des, il y a des créatures qui ont des tailles vraiment titanesques. Tu, tu parle d'un chat, mais un cheval, un tigre, voilà, ça devient, hein, c'est comme si nous voyions un truc à la taille d'une montagne, quoi, enfin, euh, donc, euh, ça devient, euh, voilà, il y a une certaine magie, il qui, qui se met en place, enfin, magie ou, ou tension, euh, dans les ça, c'est, euh, euh, c'est bien, il euh, y, y a cette tension, et en même temps, il euh, y a aussi l'appui. Danger parce que tu as les gouttes d'eau, voilà. Et puis après, oui, les gouttes, voilà. gouttes d'eau sont du coup, chaque goutte est énorme, est énorme donc potentiellement mortelle. Ça, voilà, ça et peut et donner euh, lieu à des tas de, de situations très cocasses. Voilà, c'est toute la particularité. Puis le, le, le, le côté phéromone est important aussi. Où on sent en fait la, la psychologie, on communique avec les phéromones. C'est voilà, c'est mis avec euh, des touches légères de règles. Euh, voilà, on est dans le roleplay, mais en même temps, on a les règles hein, avec les phéromones, c'est. Il y a eu des bons retours sur ce jeu et ça, se continue, à, ça continue à se vendre. Hein on a, on a, j'ai quasiment euh, euh, j'ai quasiment euh, épuisé le stock des 1500 exemplaires qui ont été. Euh, qui ont 1500 c'est beaucoup quand même. Ouais, ouais. Il en reste une centaine en fait, 150. 150 ouais. Odonata, oh, Odonata, c'est autant pour moi, a un système de jeu assez particulier qui, ne, qui fait qu'on ne lance pas de dés mais on pioche des blattes de couleur dans un sac, c'est bien ça Ouais. Voilà, Explique-nous as... un peu plus en détail ce système, parce que c'est vrai qu'il est quand même très original. C'est un peu un remplacement de dés par un autre, un autre moyen. Oui. Alors, euh, remplacement de dés donc, par un autre moyen qu'on a remis ensuite avec des dés. Mais L'idée, c'est que c'est euh, le fait de jouer avec des blattes, avec des, des billes de couleur, euh, c'est l'idée de, plonge, de plonger sa mienne dans un sachet et d'attirer une boule, et de voir la couleur et de voir directement l'effet de cette... Euh, l'effet de cette euh, de, de, de, du tir du tirage donc c'est fait pour avoir un, quelque chose de fluide et, euh, et rapide euh, et en même temps ça, ça propose en fait des, au delà des règles on peut tirer par par hasard au hasard une diode en fait voilà on peut les garder sous la main on peut, on peut les cacher il a, donc il y a l'intérêt ludique aussi d'avoir de, des diodes des, des, des blattes pardon euh, des diodes dans, dans Omega. on en parlera on en parler tout à l'heure parce que euh, Omega reprend ce, ce système aussi oui. Euh, donc, euh, c'est un sachet de blattes, il y a 42 pastilles à l'intérieur, donc 21, éche 21 échecs, 21 réussites, donc il y a 50% de chances de réussir quand on tire donc, une blatte. Euh, donc, il y a, dans les échecs, tu as échec critique, une, ce sont des noirs, et échec, tout court, c'est des blanches. En gros, il y a beaucoup de blanches, peu de noirs. Voilà, ok Dans les échecs. Et ensuite, <coughs> les, les réussites sont graduées en euh, bleu, en fait, en bleu, vert et rouge, c'est-à-dire réussite, réussite, améliorée, réussite, critique. Et donc, tu tires une blatte et ça fait ton résultat. Donc, vert, c'est une réussite, améliorée, rouge, donc, visite, critique, bleu, réussite, blanc, échec, noir, échec, critique. Ça se passe, mais alors, si tu tires une, tu as une chance de, sur deux de réussir. Mais, euh, on va faire un exemple, comme ça, tu vas très bien comprendre. j'ai quatre en attaque, tu as deux en défense, d'accord je vais faire la différence entre ces, entre mon 4 en attaque et ton 2 en défense. La différence est de 2, donc je vais tirer 2 blattes dans le sachet et je vais choisir la meilleure. Donc je, je tiens au hasard, tac, je sors une blanche et une bleue. Donc je vais choisir la bleue, je vais Voilà. Et le système euh, se, se transforme comme ça, c'est-à-dire que si ça en attaque, tu as 2 en défense toujours, je tire 4 et je choisis. Donc la meilleure. Donc, la probabilité de faire, de faire des risques critiques augmente, hein, voilà, bien sûr. Et c'est inversement vrai. Si j'ai si j'ai si deux en attaque et tu as 600 en défense, je tire 4 blattes et c'est toi qui choisis mon résultat. Donc la probabilité de que choisir je le pire. voilà, de choisir le pire, et voilà. Voilà pour le système qui, qui, qui, qui s'explique rapidement et qui est, euh, qui est euh, rapide et, euh, et fonctionnel. Euh, C'est très fun, quoi. Bon, les gens ont, ont beaucoup aimé ce, euh, euh, cette, cette, euh, cet aspect novateur. Donc, euh, donc on est content que ça, ça, ça ait bien fonctionné. On a, dans Omega, on a repris ce système, mais avec 30 diodes, ce sont des diodes. Ça, hein, donc, On joue des robots donc des synthétiques, donc euh, là on est avec des diodes. Mais on a, on a calé le jeu aussi avec des dés à 10 faces. Euh, voilà, on a fait un, une option euh, dans un sachet, option en D à 10 faces. Donc, ça, ça traduit notamment une volonté d'être original un petit peu sur le système, je suppose. Qu'est-ce qui a fait que dès le début, euh, l'aventure Insectopia s'est un petit peu éloignée de, des traditionnels GD, quel que soit le système d'ailleurs euh, Très honnêtement, c'était une, une envie d'être de, de, de jouer différemment. C'était l'envie de jouer différemment, de, euh, de voir. Euh, voilà, de jouer avec un système différent, c'était un besoin personnel d'être novateur, voilà. Et ensuite, en, en, euh, j'avais besoin de créer quoi. Et ensuite je dis dans un sachet tout ça je me suis fait mon sachet je suis allé acheter des billes chinoises dans un truc d'aquarium euh, je me suis fait mon sachet et j'ai tiré comme ça au hasard ça m'a fait ça je trouvais ça plus ludique enfin plus ludique différemment ludique je dirais et puis euh, et puis en l'utilisant je me suis rendu compte qu'on avait qu'on avait des d'autres euh, aspects ludiques que les dés on peut on peut jouer différemment c'est-à-dire que comme je te l'ai dit, on peut les garder en main on peut tu c'est moi j'aime bien quand je suis meneur je, je tire le, je, je prends le, je fais le tirage, hein, je prends les, les blattes voilà, dans la main et je fais le tour des joueurs avec les blattes dans la main. Donc euh, le résultat il est tiré, tu vois. Et, euh, et je dis ben voilà, il se passe ça. Et j'ouvre la main et tout le, monde voit, euh, tout le monde voit, voilà, tu vois. Visuellement tu vois, euh, c'est, euh, on peut jouer différemment avec avec, avec ces, ces, cet objet, voilà. Alors, c'est très, très, très agréable de t'entendre parler de, de ça et de ce système parce que c'est complètement un système fait maison donc que, tu as, que tu as pensé toi-même et on, on te sent que tu es très, très, très à l'aise là-dessus et tu en parles vraiment comme si euh, ça, ça faisait partie de toi. Mais en fait, bon, je l'ai fait avec… Bon, j'ai été aidé par… par amis de l'association aussi pour pour pour le consolider ce système mais euh, bon c'est écoute euh, j'ai fait les conventions depuis de 2013 à, à 2019 en gros j'ai fait six ans de convention j'ai fait jouer je pense un, un petit millier de personnes ou un peu plus donc euh, en convention donc euh, voilà je, euh, je, je, je suis habitué dans le, le truc je connais le voilà j'ai puis j'aime là voilà, je me suis pas lassé de, de faire jouer ce jeu et mmh. de faire jouer ce système, voilà. Après, il bon, et... y a d'autres projets qui arrivent, donc euh, maintenant mon imaginaire euh, se déplace un peu, mais je suis toujours proche de À propos des autres projets, parle-nous un petit peu du futur de, des éditions Donata. Donc, tu as euh, des, des nouveaux projets qui sont euh, qui sont en cours de, de production. Alors oui, il y a euh, donc, euh, Omega. Omega, euh, donc c'est. Euh... Alors, comme le parallèle avec Insectopia, euh, c'est que euh, ben, les humains ont disparu euh, et qu'on va jouer euh, une, autre, une, autre, une autre forme d'entité de, qui, euh, qui va interroger cette, cette humanité. Parce que dans Insectopia on joue des insectes pour interroger notre humanité puisque, à un moment, les, les... on redécouvre que les anciens dieux ont existé, que les humains ont existé, et donc ça bouleverse notre façon de voir les choses là euh, donc on est au 73e siècle euh, et euh, ça fait 40 siècles que euh, que des machines gouvernent l'univers en gros on a créé des machines sur la terre et euh, des firmes robotiques ont progressivement pris le pouvoir et ont, mis, euh, ont détruit les humains et les ont mis à l'esclavage voilà donc tu joues en fait une euh, il, y a, il y a cinq firmes dans cet univers dans, dans la, pas dans l'univers, mais dans la galaxie, dans notre galaxie de la Voie lactée, il y a cinq firmes qui se la partagent euh, et qui vont essayer d'aller vers d'autres galaxies voilà, pour, euh, pour conquérir l'espace. Hein. Euh, et ces cinq firmes se confrontent pour avoir l'énergie, etc. Et toi, tu joues un de ces super, enfin, il y a des robots, puis des super synthétiques qui, certains sont versés dans l'armement, d'autres dans, euh, la dans la reprogrammation, d'autres dans l'innovation. Et le, toi, tu joues une synthétique qui est euh, très évoluée et qui est versé vers l'humain, c'est-à-dire qu'il est capable de comprendre, mais aussi de manipuler, euh, pas que les humains d'ailleurs, mais les organiques, les sentiments organiques, etc. Donc, euh, tu joues une, une super machine qui, euh, qui va dans l'espace, dans des vaisseaux futuristes, etc. Mais, euh, mais il y a une faculté à, à être un super humain aussi, parce que intellectuellement et, et philosophiquement, tu es capable de de reproduire tout le monde, tu peux changer pendant, pendant une partie, tu peux changer de comportement, d'être euh, passé d'un psychopathe à un mec très doux, enfin euh, voilà y a, ton personnage n'est pas, pas figé. Et, euh, et donc les aventures de, de, de méga, c'est des confrontations entre firmes pour l'acquisition la, pour, euh, de planètes, qui sont des ressources, milliards pour la construction des robots, voire énergétiques aussi pour leur... Pour leur euh, Cœur stellaire, Ils ont un cœur stellaire, donc il est fait, fait fonctionner pour les super, super synthétiques, euh, mais aussi des confrontations avec les organiques qui vont, un, il y a différents organiques extraterrestres, qui mmh. viennent les attaquer, et bon, il y a certaines, koanes, des quannesses, notamment des, des espèces extraterrestres qui, euh, qui euh, sont aquatiques, mais qui sont en armure en fait, euh, aquatique, euh, qui, arment, qui arment les humains euh, pour, pour euh, qui viennent taper sur la gueule des. des euh, des synthétiques voilà et donc c'est un système où c'est un système un peu c'est un système insectopia mais donc donc remanié, c'est à dire que on a des noms de caractéristiques et de compétences qui sont adaptées c'est à dire c'est des caractéristiques et des programmes et sous-programmes puis donc c'est très adapté ou à l'informatique et l'intelligence artificielle. Et euh, donc, on, a, on ne joue pas un personnage, mais une multitude, finalement, dans cette personnalité, mais aussi, on a en fait, on, euh, il y a trois caractes de, euh, de software et trois caractères de hardware qui sont en fait ton âme, le software c'est ton âme, et euh, le hardware c'est ton châssis tu peux avoir un châssis, tu peux changer de châssis, de corps, tu peux aller prendre ton âme qui est un espèce de domino et on te met un, dans différents corps voilà euh, suivant l'émission, tu peux être dans un cyborg ou une super machine ou, ou un change-forme, ou un droïde, ou même des drones, tu peux jouer des drones. Euh, voilà, dans cet univers euh, assez particulier, il y a bien sûr une sociologie qui est développé à l'intérieur une sociologie une économie qui est développée au niveau de, cette, de, de toutes ces firmes et euh, et voilà donc euh, c'est un projet qu'on a qu'on a financé en souscription euh, euh, en, donc euh, à mars sur Game on Tabletop et qui est en late page actuellement donc c'est on l'a relancé une semaine là jusqu'à mardi ça se finit mardi c'est ça, ça, bien, bien reparti d'ailleurs euh, voilà, c'est un projet qui sortira d'ici la, la, la fin de l'année. Euh, donc euh, voilà, on a, on a beaucoup travaillé avec Cyril Berger euh, qui avait travaillé sur notamment sur Polaris et euh, Sébastien Sissia euh, qui avait aussi travaillé sur euh, Z-Corps, sur l'extension Z-Corps. Voilà, euh, donc euh, chacun s'est réparti pour euh, développer cet univers avec... Euh, avec force, avec un bouquin de base, un bouquin univers et un recueil de scénarios. Donc c'est un jeu où tu n'es donc pas le seul auteur comme un secto, puis alors ça a été un peu un travail d'équipe avec d'autres auteurs Oui, avec Sébastien et Cyril, c'était important. J'ai trouvé là c'est toujours un peu C'est difficile d'être seul sur un projet parce qu'on parce qu a, qu a du mal à se critiquer soi-même parce que a du mal à, parce que des autres, pour travailler avec des gens, ça apporte des choses, et puis, puis ça remotive aussi, hein. voilà, c'est une histoire de vie, à trois c'est bien je pense, trois, quatre maximum je pense, mm. euh, c'est bien, au-delà c'est un peu compliqué de travailler à plusieurs, mais c'est bien parce que ça motive, il y en a qui sont, à des moments ils sont down, enfin ils ne sont, euh, sont pas trop dans le projet, puis après on les remotive, etc. Donc chacun, ça, ça crée une émulsion, une émulation, pardon, pas une émulsion. Euh, ça crée une émulation. Donc, c'est euh, bien de travailler à plusieurs. et Il euh, y, y a des côtés, il y a des aspects que moi, euh, j'aurais du mal à développer, honnêtement. Euh, parce que moi, j'étais très sur l'aspect... Euh, l'aspect de, de, de l'univers lui-même l'idée générale hein, le, le grand chapeau et puis après sur l'aspect du ma questionnement c'était sur l'humanité ouais, véritablement euh, voilà et la, le, le rôle etc et Cyril et Sébastien ont apporté des choses différentes euh, Sébastien a tra beaucoup travaillé sur l'univers et puis sur comme il en fait il a, il a une formation d'astrophysicien ça nous a beaucoup apporté sur la conception des planètes, Je... les galaxies, les voilà. voilà j'ai appris plein de choses. Mmh. J'étais complètement à la ramasse en fait là-dessus. Euh, donc euh, moi j'ai appris vraiment plein de choses. C'était intéressant et euh, et Cyril a apporté son imaginaire aussi et puis euh, tout ce qui est l'aspect des, des, des différentes règles, l'adaptation de, des règles sectopia et puis. Euh, et puis, tout ce qui était vaisseau aussi, les règles de, de, de combat spatiaux, les, les, les types de vaisseaux, les types de propulsion spatiale. Moi, je, je nageais complètement. Voilà, je, bon, je, donc, euh, voilà, c est, c est, chacun apporte des choses. Et puis, euh, et puis ce qui est intéressant, c'est la concertation. Tu vois, quand, tu, quand, tu fais le, quand on fait le projet, quand on discute, on fait, on fait des réunions toutes les trois semaines, tous les, tous les mois ou tous les 15 jours, ça dépend du... Ben, à un moment, euh, tu as une idée, tu y crois, quoi, et puis, euh, en fait, les deux, ils te regardent et te disent, euh, bah, euh, et en fait, tu dis non, en fait, voilà. Donc, si, en fait, c est, c est, tu vois, s'il y en a deux qui sont, c'est un, tri, un triumvirat, s'il y en a deux qui ne sont pas d'accord, bah, tu te dis que voilà, ce n'est pas une, une, une, une, une si bonne idée. Voilà. Tout à l'heure, tu disais qu'on pouvait jouer donc, des, des cyborgs avec un genre de, de cellule d'auto-apprentissage. Qui, euh, qui nous permettrait de reproduire certains comportements et des émotions. J'ai l'impression que par Oméga, tu voulais peut-être pouvoir raconter autre chose, un autre message que par Insectopia euh, je L'autre je, message, en fait, parce Insectopia, le message, c'était euh, euh, regarder quelque part, euh, c'est un peu la planète des singes, hein, c'était voilà, regarder quelque part, nous humains, ce que nous faisons à notre planète, et et à, à travers cette, euh, cette, cette chronie où les insectes euh, se développent et ils découvrent que les humains ont existé, mais qu'ils se sont détruits eux-mêmes. C'est un peu ça le questionnement. Euh, C'est un, un peu le même questionnement de la Omega, puisque euh, ben, ce sont les, les, les, les, les, les, les robots qui maîtrisent, enfin, maîtrisent l'univers, qui ont, qui ont asservi les humains. Il y a ce, ce message-là, mais il y a aussi le, la, le, le questionnement de la personnalité humaine. Tu vois, puisque tu ne nous joues pas, euh, tu, tu joues un robot et tu te sors de tes sentiments, tu n'es pas obligé d'être dans ces sentiments, donc tu peux jouer avec ça. Parce que tu n'es pas, euh, euh, par définition, tu n'es pas quelqu'un qui a des valeurs sociales, hein, des valeurs euh, humaines. Euh, ça, tu, tu, quand, tu es en, quand tu rencontres un, un organique, ben, tu peux faire le choix, de, tu peux faire des, des choix différents et tu peux, euh, tu peux analyser. Et le MJ, matrice, peut aussi te, te coincer sur, euh, sur, sur ces personnalités qui vont, qui vont mettre en place et va c'est un jeu c'est un jeu je dirais de entre la matrice et les et les oméga de euh, d'essayer de les coincer euh, dans leur à euh, mettre en place des des, des des scènes qui vont les humaniser parce que dans oméga bien sûr on peut s'humaniser ou devenir enfin, dissident ou déviant, c'est-à-dire qu'on va avoir, euh, ben, euh, si tu es dissident, en fait, tu, tu, à force de faire de hacker les autres robots, on est es considéré comme un pirate, hein, un pirate informatique, et donc tu es chassé. Et euh, par contre, tu peux devenir déviant, c'est-à-dire que tu as des, des comportements humains, tu as des trucs qui bloquent, et, et puis tu quelque part, ta conscience, euh, tu, as une, tu as une conscience qui arrive et donc tu t'humanises et, euh, et quelque part, euh, bah, les, la, la firme te, te chasse aussi et te, te détruit parce que tu t'humanises. Ça, c'est pour reprendre, c'est ça reprend Walkshrog. Je ne sais pas si tu connais ce jeu des années 90 euh, où oui, on jouait les bouchers de l'univers, où euh, justement, il fallait être complètement inhumain. Euh, voilà. bon, non, on n'est pas inhumain, mais... Euh, on peut l'être. Oui, oui, on peut l'être. Ça fait partie du jeu. Il y a des firmes qui sont très, il y a Future Technologies qui était très anti, très organique Donc, tu peux jouer une entité très anti-organique et très humaine finalement. Mais l'AMG peut te bloquer pour. Voilà. Ça fait partie du jeu. Oui, bien sûr. Tu nous disais que tu étais donc depuis une trentaine d'années quel a été ton premier JDR Alors mon premier JDR, euh, bon, j'ai fait jouer la première fois que j'ai fait jouer au jeu de rôle, c'était Warhammer. Euh, Warhammer, la version, donc les années 80. J'ai dû faire jouer en 88, je pense, 89, 89, hein, 89, euh, dans la cuisine chez mes parents. Euh, et euh, ouais, ouais, après j'ai fait jouer à différents jeux, mais j'ai joué aussi, on a été un groupe de L'avantage que j'ai eu, c'est que quand je suis rentré dans un jeu de rôle, bon, j'ai fait les livres dans « Vous êtes le héros », mon cousin m'a fait découvrir, j'ai acheté la boîte rouge hein, dans Dungeons « Donjons aux dragons », euh, un supermarché. Et, euh, et puis, euh, et puis euh, ensuite, la chance que j'ai eue, c'est que qu'il y a un groupe où chaque on était cinq ou six, et tout le monde faisait jouer. Tout le monde était MJ et moi quand je suis arrivé c'était le seul que, à, qui ne faisait pas jouer au jeu de rôle hein. donc on avait tous 16-17 ans et donc c'était très très euh, formateur parce qu'il euh, y avait plein de, de façons de, de, de mener et ça m'a beaucoup aidé à, à mener. Euh, et c c on a vécu bon on a vécu des bon voilà un truc on, est on a vécu des moments super chacun faisait ça mais c'est parti on est parti fleuve on est complètement hein. voilà quoi. Ouais Warhammer et puis euh, j'ai fait Half-down, j'ai beaucoup fait jouer à Half-down et puis à, à la fin vers à, au, secret, au secret de la 7ème mer. Euh, j'ai joué à Bitume très longtemps aussi, à cette époque-là quand j'étais ado aussi. Euh, puis j'ai testé tous les jeux des voilà, de 80, 90, 2010. Puis après, bon, après bon, Insectopia est venu, donc là, je suis devenu auteur et j'ai fait jouer Insectopia, je fais jouer Insectopia, je fais jouer Omega, je fais, je fais jouer aux autres jeux qui arrivent aussi. Quoi. Donc, euh, bon, je suis moins dans ce qui se passe, je, je suis ce qui se passe dans le commerce et, de, et je regarde parce que c'est toujours intéressant de voir ce que font les, les collègues. Euh, mais, euh, mais je ne fais pas jouer les autres jeux. Quoi. Voilà. Mmh. Le JDR, a, donc, tu as connu le JDR à ses débuts, tu as donc euh, suivi son, son évolution à travers toutes ces années. Il y a eu une période creuse il y a une quinzaine d'années et là on constate une, une grosse explosion du, du marché du JDR avec plein de petits nouveaux auteurs qui émergent. Comment est-ce que tu expliques cette nouvelle montée en force du, du JDR et du jeu de société, puisque les deux sont un petit peu euh, un petit peu en parallèle Comment tu expliques que, que depuis ces, ces quelques 3-4 dernières années, il y a un tel engouement du public pour ce nouveau média enfin nouveau euh, Alors, moi je l'explique euh, par euh, le, le jeu de société, euh, tout le monde a, joué, a continué à jouer, jouer au jeu de société, et au début des années, fait enfin des années 90, début 2000. Il y a eu un une début d'explosion des jeux de société euh, parce que c'est parce que un marché qui, qui euh, s'est qui, qui développé euh, euh, du fait de euh, la production chinoise qui pouvait être faite aussi parce que c'était moins cher, il y avait moins de risques à produire. Et qu il, y avait, il y avait beaucoup de gens qui jouaient aux jeux de société, notamment en Allemagne. Euh, puis ça, ça, je pense que ça s'est développé aussi parce que le, voilà, le marché progressivement euh, s'est intensifié il y a eu des euh, et puis les, les financements participatifs ont commencé voilà, il y a eu et des grosses boîtes comme euh, comme Asmodé ont, ont porté le jeu de rôle puis après il y a eu Yellow il y a eu d'autres grosses boîtes hein. ont porté le, le, le, le, le jeu de société et derrière donc jeu de société euh, voilà on, on a l'habitude de faire des soirées etc ça s'est beaucoup dynamisé et puis le jeu de rôle aussi il y a toujours eu des productions de jeu de rôle donc 90 2000 euh, donc avec des historiques hein, comme euh, 7e Cercle, euh, et puis Black Book, Black Book Edition, hein, qui, a, voilà, qui, a, qui a un historique aussi. Euh, et ça, c'est renforcé par le fait que je pense que l'internet a, a, a, a beaucoup aidé, parce qu'il euh, euh, y a eu des forums, il y a eu des, euh, il a eu des sites, il y, eu, il y a eu beaucoup de communication là-dessus, et surtout des financements participatifs le fait que le financement participatif arrive, euh, donc je pense que c'est fin les euh, années euh, 2008, 2009, 2010, ça a dynamisé le marché aussi, enfin, ça, fait, ça, ça a créé un lien qui a existé dans les conventions hein, physiques, ça crée un lien entre ceux qui avaient envie de créer des jeux de rôle et ceux qui avaient envie d'y jouer. Et, euh, et au fur et à mesure, la plupart des gens se disent, bah, en fait, ben ouais, mais bon, on peut y aller, il y en a, on l'a fait, donc on peut être, hein, il faut que je fasse mon jeu de rôle, etc. Donc, euh, c'est un système de, de boule de neige. Donc euh, voilà. Et puis quand tu vois des projets qui font, je ne sais pas, 200, 300, 500 000, 500 000 euros, tu te dis, euh, est, voilà, ça, ça, est, on n'est on est plus dans la même cours. Quoi. C'est vrai qu'il y a des, des projets qui sont de base terriblement attendus, d'autres moins, d'autres qui réussissent en cours de route et qui, qui se font connaître un petit peu, un petit peu sur le tard. C'est vrai que l'avènement la, des financements participatifs permet aussi la, la sortie de beaucoup de jeux qui n'auraient pas pu sortir par des, des voies éditoriales traditionnelles. Oui, oui, mais ça, ça a été dynamisé aussi par le fait que ça a été dynamisé par les Américains euh, et les, les anglophones, donc, globalement, qui, qui ont sorti beaucoup de jeux. Parce que le, ça, eux, ça s'est dynamisé. Il y a pas eu peut-être. Ça ne s'est pas étouffé comme nous en France. Il voilà, euh, y a eu beaucoup de jeux qui sont sortis. Ça a continué à sortir. Donc, il y a des éditeurs français qui ont subsisté, qui ont subsisté dans ce marasme, je dirais, français du, de, de, de, de la réduction du marché du jeu de rôle parce qu'ils y y pouvaient traduire des, des très bonnes productions anglophones et vivre sur ces, sur ces traductions, et faire vivre le jeu de rôle en France grâce à ça. Et ça a permis aux, aux jeux de rôle français, espagnols, allemands et autres, italiens, euh, d'autres auteurs aux norvégiens, voilà, d'avoir de, euh, de, de, de, euh, voilà, d'autres jeux qui arrivent sur le marché. Aujourd'hui, il y a une, une explosion euh, de traductions, et, euh, mais aussi de, de, de créateurs euh, qui, euh, qui sont dans le marché, quoi, le marché du jeu de rôle français. J'aimerais te poser la question sur une petite période du JDR assez sombre, par exemple dans les années 90-95, où euh, toutes les pratiques du JDR étaient un petit peu, comment dire, démoniaquisées par le grand public, on va dire. Comment est-ce que, donc je suppose que tu as vécu cette période et que tu, tu l'as traversée, comment est-ce que tu as vécu ce, cette période assez noire du JDR bah, pff, Tu sais, moi, cette époque-là, euh, j'ai joué beaucoup. On était à un groupe, euh, groupe de, de rôlistes. Il y avait deux groupes de rôlistes. On avait une dizaine de, de joueurs. Il y avait 6-7 mètres. Moi, j'ai joué beaucoup au jeu de rôle à ce moment-là, tous les années 90. Donc, moi, j'ai entre, entre 16 et, et 26. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup joué. Et euh, pff, en fait, je l'ai vécu de manière extérieure, c'est-à-dire que il euh, y avait des gens qui disaient parfois euh, ah ouais mais ouais, enfin, voilà ils disaient, faisaient une remarque sur le fait que c'était diabolisé que que quand même c'était un peu sectaire que euh, voilà mais euh, bon après on leur disait bah écoute hein, c'est euh... On s'amuse, on n'a pas, voilà, il faut pas, enfin, on a... euh... moi je l'ai assez bien vécu parce que j'ai vécu dans ma bulle finalement. Voilà. Oui, Et puis après j'avais des retours parfois, mais bon on se défendait quoi, voilà, on se disait ben bah, non, on est tout à fait normal, il hein. faut, se... faut se calmer. Euh... Voilà. Et puis bon je l'ai vécu donc, à cette période-là, avec... bon, bon, que... <rire> l'exemple que je te donnerais c'est mes... mes... ma famille qui me disait à euh, chaque fois, alors tu as gagné <rire> Et, dis, ben, et chaque fois je disais ben non on gagne pas en fait c'est on, on joue un jeu c'est pas on joue un jeu pour jouer un rôle en fait donc oui, oui, c'est pas, que... pas une notion voilà de rôliste, quoi ce que tu as gagné c'est c'est un petit peu le, le même le, la même, le même travers ou la même remarque qui revient encore aujourd'hui, d'ailleurs, c'est qu'il y a, y a énormément de, de gens, enfin, énormément, il y a encore des gens qui critiquent le, le JDR et la pratique du JDR, les joueurs de JDR, mais euh, énormément de ces gens-là ne connaissent absolument pas le JDR, ou en tout cas, ils en ont l'a priori négatif qu'on qu peut, qu peut le savoir. Et euh, lorsque ces mêmes gens essayent, eh ben, ils se rendent compte que, ah, mais finalement, c'est bien. Oui, oui, mais. Euh euh, ça, c'est vrai pour tout. De hein. toute façon, il y a des gens qui vont critiquer. Euh, bon, c'est très français, la critique. Hein, voilà, mais Il euh, y, y a des gens qui vont critiquer. C'est vrai pour tout ce qui... Il euh, euh, y a pas mal de choses qui sont critiquées. Finalement, tu testes. Puis, puis, et puis, alors, alors, finalement, c'était bien. Hein, voilà, enfin, euh, les gens manquent parfois d'ouverture. quoi. Mais aujourd'hui, je pense qu'il euh, euh, y a une telle diversité de, de éditoriale qui, qui va vers énormément de publics différents, je pense que, euh, je pense que bon, ça peut faire taire beaucoup de gens sur, euh, sur le jeu de rôle. Après, il y aura des gens qui sont toujours amertiques parce qu'ils ne savent oui. pas faire fonctionner dans leur imagination, ou le fait qu'ils sont un peu euh, handicapés sur leur imag imagination, hein, voilà. euh, mais bon, c'est pas grave ils font autre chose. Bon, en fait, voilà, moi, moi, je déteste faire d'autres trucs, il hein, a pas de truc Et moi-même, oui. je, je ne fais pas que du jeu de rôle, hein, voilà, mais… Euh... Il y a des gens comme ça, en effet, qui ont, qui ont un petit peu perdu leur sens de l'imaginaire et un peu le, le goût de s'amuser. Pour eux, s'amuser, c'est un peu des trucs d'enfance et perdre du temps. Il y a, il y a des gens, bon, moi, je trouve ça triste d'être comme ça. Donc, euh, on, peut, on peut considérer quelque part qu'on est resté des grands enfants. Oui, oui, oui, bien sûr. Hein. Oui, ouais, on est resté des grands enfants, mais après, ça, c'est… Considérations philosophiques. Euh, voilà, euh, voilà, oui, sais, le euh, fait d'être un grand enfant n'empêche pas d'être adulte dans, dans euh, la vie quotidienne. Oui, oui mais tout le euh, monde, enfin, moi, ce que je veux dire, c'est que tout le monde, quelque part, moi, j'ai fait du, j fait, j fait beaucoup de sport, des sports collectifs, et je t'assure que… Euh, j'ai joué au rugby euh, longtemps, et euh, je t'assure que quand tu vas sur un terrain de rugby, en entraînement, avec des mecs qui sont en vétérans, qui ont entre 40 et 55 ans, eh bien, en fait, <rire> c'est des grands enfants, hein <rire> ils ils obiissent pas aux règles, ils se, ils se mettent entre eux, sans, euh, euh, ils se, ils constituent l'équipe la plus forte pour battre les autres. Des fois, ça, les, ça, des ça, ça années, raconte ça un ça peu. beaucoup de bêtises. Ça raconte beaucoup de bêtises. Voilà, je crois que, euh, voilà, c'est, on est tous des grands, on reste tous des grands enfants euh, dans, les, les oui, dans les différentes voilà. pratiques qu'on peut avoir. Ah oui, c'est dans les différentes pratiques. Ça se voit bien parce que c'est un jeu. Hein, parce que nous, il y a marqué le mot jeu dessus. Donc, oui. euh, voilà. Le, le JDR est en train d'évoluer en ce moment, beaucoup, de, beaucoup vers le numérique. On voit de plus en plus de plateformes internet pour y jouer, donc que ce soit du Roll20, du Discord évidemment, mais de nouveaux, de nouveaux moyens, de nouveaux médias interconnectés entre eux. Que penses-tu de, de cette nouvel avènement numérique et comment vois-tu l'avenir du JDR euh, bah l'avènement nu numérique il, est quand même, euh, bon, il, est, il était déjà existant avec Roll20 euh, avant la crise sanitaire du Covid euh, mais je pense que euh, la crise sanitaire a beaucoup euh, dynamisé ce secteur, euh, euh, secteur de, du, euh, du jeu de rôle virtuel euh, et notamment tu le vois par la souscription à, à Let's Roll qui a été un, un, un, un très, très grand succès euh, donc ça veut dire que les gens euh, ont se ouais, sont ennuyés, ils avaient plus dans leur club de jeux de rôle, ils ne pouvaient plus jouer aux jeux de rôle, donc ils ont joué en ligne. Euh, Moi-même, moi pendant la, la crise, j'ai joué en ligne. Et euh, ça a été dur au début parce que euh, bah, c'est embêtant de ne pas autour d'une table, tu voilà, mais, euh, mais euh, faute te de te griffes on mange des merdes. Hein. Euh, c'est euh, intéressant parce que c'est. Euh, euh, c'est plus modulable, finalement. On perd de la convivialité euh, puisqu'on n'est pas entre potes autour d'une table ou en convention, voilà, et on n'est pas dans un... Mais en même temps, euh, je pense que ça a beaucoup d'avenir parce que, euh, tu vois, j'ai fait jouer sur euh, le Discord de, de JDR virtuel. Euh, JDR virtuel, tu as, as un forum, tu t'inscris, ensuite tu vas sur le Discord et tu joues. Super plateforme parce qu'il y a 6 ou 7 000 euh, utilisateurs. Ce qui veut dire que euh, ben, tu veux jouer au jeu de rôle, tu inscris, tu regardes ce qui se passe, il est, euh, il est euh, 18h30, tu t'ennuies, euh, tu regardes, il euh, y en a qui cherchent à jouer à ça, pof, tu te connectes, et pof. Et tu, tu joues au jeu de rôle, et en fait, c'est perturbant au départ parce que ben, tu ne vois pas les autres. Et en tant qu'MJ, tu ne vois pas les autres, tu les entends, tu ne vois pas leur réaction, c'est important parce que quand tu es un maître du jeu. Il faut, il, faut, il faut animer, il faut, voilà, il faut, donc il faut voir la réaction des joueurs. Et là, tu ne le vois pas, donc il faut avoir confiance en toi pour le faire. Mmh. Mais, euh, mais, euh, mais ça marche. Moi, j'avais des réticences, mais le fait que tu puisses jouer à n'importe quel moment, toi, des gens, des inconnus comme ça. Euh, J'ai fait jouer à Omega euh, samedi dernier, samedi soir dernier, sur GDR virtuel. Il y avait deux joueurs qui étaient inscrits, bon, voilà... Euh, me mets sur discord ah oui est ce que voilà oh pire tu fais euh, appel les morts de femme hâte morts de femme euh, euh, et donc il euh, y a deux, deux personnes bah, on veut jouer tac tu vois il y a cinq minutes tac ils sont arrivés on a construit une table et on a joué et euh, bon je savais pas leur prénom hein, ils savaient que leur pseudo et ils, connaissent pas, ils savent pas qui je suis non plus mais c'était c'est très cordial alors l'avantage c'est que les gens comprennent que ben, c'est euh, faut être cordial quoi parce que euh, tu te vois pas, tu sais pas quitter, tu Tu vois, donc il y a des.. Euh, C'est très, très sympa, les gens s'écoutent, etc. Parce que sinon, ça part vite un peu lui. Les entre eux sont quand même respectueux les uns des autres, puisque voilà, euh, ouais. tout le monde ouais. vient pour ouais. la même chose. Voilà, ouais. Alors que parfois, en convention, euh, ça peut partir un peu plus. Euh, tu vois, en réel, ça peut partir un peu plus.. Euh, ça peut déraper quoi, parfois. À Cannes, notamment, euh, c'est euh, très bien. À Cannes, hein, moi j'adore le fiche. J'ai personnellement été en manque de fiches cette année, mais le, le brouhaha ambiant fait que des fois il euh, y a, y a peut-être des mots qui peuvent aller plus oui. euh, fort que l'autre. Oui, oui. Alors je pense qu'il y a un, vrai, un véritable avenir euh, du, euh, du, jeu, du jeu de rôle virtuel. Il faudra que euh, les éditeurs s'y retrouvent. Hein. Euh, dans la dématérialisation de, leur, de leurs ouvrages aussi euh, il faudra que les joueurs s'y retrouvent parce que euh, un joueur virtuel c'est bien mais bon, et, euh, je pense que rien ne remplace euh, quand même l'ambiance feutrée d'une partie de jeu de rôle entre potes, autour d'une table, à partager des choses à discuter d'autres choses, en même temps avant euh, est-ce que tu vas bien, comment ta fille va bien faire euh, voilà, c est, c est, voilà. Je, mais je pense que ça à l'avenir et que ça va continuer à se développer très fortement par rapport à ces nouveaux moyens de, de jouer, il existe de, de plus en plus ce qu'on appelle euh, les déconnectés. Donc euh, parce que pour, par rapport à ces, ces nouveaux médias où on joue sur Roll20, etc., bientôt Let's Roll, tous les jets de sont gérés donc par des algorithmes, qui, mais du coup, ça, ça enlève un petit peu ce, ce, ce charme des jets de Et pour le coup, on a, il y a des, donc ce qu'on appelle les déconnectés qui commencent à, à pointer leur, le, le bout de leur nez. Qu'est-ce que tu en penses de ça Bon, je ne je, je suis pas très informé sur la question, mais euh, c'est un petit gadget qui, je, qui je pense, va, va avoir son intérêt. Parce que les gens, parce que les gens aiment jeter des dés. C'est un peu une, une inspiration inspirée par ça. C'est le regard du hasard. Quoi. Je pense que ça va bien marcher. Pour moi, c'est un gadget, mais euh, bon, après, il y a pas mal de gens qui vont apprécier, je pense, hein, le fait de. Bah, tu jettes le dé, hein, ça tombe sur une face, ça envoie des informations, euh, c'est géolog... enfin, euh, ces géolocalisé, quoi, ça envoie une information, tu as fait 3, 7, ou sur un D12, un D10, mais voilà, quoi. Euh... Je pense que ça a bien marché, mais oui, bon, voilà, moi, moi, je, moi je pense pas que. Sur un ouais. Ouais. Ouais, ouais, moi, j'appuierai sur un bouton mais après, je... chacun fait <rire> ce qu'il veut, c'est. Ouais. Le JDR est. Euh... Potentiellement boudé par certaines personnes timides qui n'osent pas se lancer. Qu'est-ce que tu penses du fait que le, le JDR peut aider à l'épanouissement de, de certaines personnalités Alors, moi, j'en suis intimement convaincu, puisque je l'ai vu, je le vois depuis 30 ans, euh, je, je le vois visuellement euh, depuis 30 ans. Moi, je, je pense que, euh, comme toute pratique, ça apporte à, son, à la personne qui le pratique des, des, des, euh, des... pratiques collectives, ça apporte. Euh, ça apporte le, le, le fait de, de, de sortir de soi, de d'aller vers les gens, euh, comme le foot, le rugby ou le handball ou voilà peuvent le faire. Euh, pour moi, c'est pareil. Et en même temps, euh, et en même temps, le jeu de rôle t'oblige à, enfin, c'est comme le théâtre. Hein, c'est à la fois c'est la fois du du, du du foot et du théâtre hein, c'est euh, ensemble mais euh, mais tu fais du théâtre donc tu es obligé de t'exprimer et euh, donc euh, ça fait du bien à la personnalité ça fait du bien parce que tu, tu, tu peux' t'affirmer tu, euh, tu peux voilà tu peux avoir des débats c'est moi je trouve que euh, c'est' un, euh, une je vais pas dire c'est pas un jeu mais c'est une pratique qui est euh, mmh. qui apporte beaucoup de choses à, aux gens et à la personnalité des gens et euh, moi j'ai ça se voit ça se voit entre voilà, les gens qui ont des difficultés, ça, tu vois, qui s'illumine à ce moment-là quand ils jouent au jeu de rôle parce qu'ils euh, arrivent à dépasser certaines choses. Est-ce qu'il y aurait des, des petites mises en garde ou des petits avertissements que tu aurais à adresser à certains joueurs qui, euh, qui passeront ensuite comme, une, comme toute pratique, peut y avoir des abus, des, des abus peut y avoir des addictions. Qu'est-ce que tu aurais à, à dire pour prévenir ce, ce genre d'addictions qui peuvent par certains cas se sont déjà avérées euh, dramatique malheureusement mais oui, comme les otaku ou les gens qui dans un jeu vidéo c'est le jeu hein, le jeu vidéo ou le jeu, ou le jeu de rôle hein, euh, tu peux avoir des pratiques trop addictives qui euh, voilà qui sont qui sont néfastes pour la personnalité des gens parce que euh, ce qui s'efface euh, moi je, je pense que euh, euh, et, je pense qu'il faut continuer à jouer en groupe et d'aller jouer avec des gens voilà pour euh, pour avoir le regard des autres, pour qu'ils puissent te dire euh, euh, ça T'as fait, ça fait, arrêté ton boulot, euh, t'as quitté ta copine, euh, tu, euh, tu joues euh, en nuit et jour. Euh, c'est bien, on s'amuse au jeu de rôle euh, voilà, ou, ou au jeu vidéo, mais il euh, y a, a d'autres choses. voilà Il euh, y a d'autres choses dans la vie. Euh, il, faut, il faut savoir équilibrer ça. Je crois qu'il faut savoir à un moment se questionner. Je crois que le, le questionnement, c'est est-ce qu'à un moment, quand on fait une partie, euh, si, si tu prends trop, euh, si tu joues et qu'après la partie, tu prends les autres joueurs à partie, pour ce qu'ils ont fait dans la partie, là, il faut stopper. Là Il faut faire un break, te dire, là, c'est un jeu. que tu joues un rôle, comme dans le théâtre, on joue un rôle, on est dans un théâtre, on s'amuse. Le lendemain, quand c'est fini, il n'y a pas à dire pourquoi tu as fait ça avec ton personnage et prendre à partie l'autre personne parce qu'il parce qu a fait quelque chose dans le jeu. Là, là c'est une limite. Ça, ça, là, quand tu fais ça, fais attention. C'est vrai que faut des, des fois, il peut y avoir des rancunes entre joueurs sur, euh, par exemple, là, bah, tu m'as piqué tel ou tel objet que, que moi je voulais. Bon, c'est quand même relativement rare. Majoritairement, même sur des, des campagnes qui peuvent des fois durer un, un an, deux ans, ça fait quand même des bons souvenirs oui après voilà mais bon après as des prises de tête c'est normal mais faut, faut, fait, euh, voilà il faut quand même relativiser tout ça voilà quoi après c'est un jeu mais c'est vrai que c'est extrêmement prenant et c'est ça c'est pour ça qu'on joue au jeu de rôle c'est qu'en fait tu es dans une autre personne quoi mais c'est momentané quoi c'est euh, voilà, il faut euh, il faut laisser l'envie revenir qu'on peut être pas trop trop trop jouer tout le temps tout le temps tout le temps je pense euh, manière addictive mais après pour mm -hmm. ça, chacun le gère comme le euh, comme il le sent, et surtout rester, euh, voilà, rester entouré pour ça, pour que quelqu'un te dise Bon, on va aller faire une grillade ou un truc comme ça. Mmh. Ah bah, faire, faire du JDR avec une, une grillade autour d'un barbecue, ça, c'est des, des sentiments très forts. Quand même. Mmh. Tu as donc plusieurs projets encore en route avec les éditions Donata. Dans l'absolu, euh, quel, quel avenir, quel avenir vois-tu à ta, à ta maison d'édition Alors. Euh... C'est une bonne question. Euh, je te remercie de me l'avoir posé. Euh, en fait, euh, Odonata, je l'ai créé en créant un auto-entrepreneur, en créant, euh, un auto en créant euh, euh, Insectopia, en, en éditant Insectopia. Et... Euh, je, je l'ai fait, j'ai fait éditeur pour, pour, pour, pour, aller, pour faire l'aventure jusqu'au bout, pour tout faire en fait dans cette aventure. Et, euh, et, et parce que personne ne voulait éditer un jeu de rôle avec des insectes, c'est quoi, pour, pour, pour te dire aussi. Euh, et euh, ça a marché, et ça m'a plu en fait d'être dans, dans la conception. Et donc j'ai fait, aujourd'hui c'est une société, donc c est, c est, c est, ça a été transformé en société depuis deux ans, deux ans et demi et euh, aujourd'hui j'ai euh, je, je suis auteur toujours et donc bon insectopia j'ai fait euh, j'ai fait une partie de, de, de des extensions il y a eu trois extensions insectopia en 2019 sorti en 2020 pendant la crise et, euh, et euh, donc je développe Omega en tant qu'auteur mais euh, de moins à moins je vais être auteur de moins à moins je vais donc il y a une campagne Insectopia qui va euh, arriver en souscription en septembre octobre donc euh, le deuxième volet il y, eu, il y a eu trois extensions il y aura trois extensions en financement donc en septembre octobre sur Insectopia on va produire Oméga euh, et euh, donc ça c'est 2021 euh, je suis auteur, mais je suis éditeur depuis voilà, je suis les deux en même temps. Et de, donc je vais être de plus en plus éditeur dans le sens où euh, euh, ce que je fais actuellement, euh, c'est que je suis, je suis une dizaine de projets en, en édition. Euh, je, je, bon, je suis autodidacte sur l'édition, donc euh, ma vision des choses, c'est aussi de, euh, de suivre le projet au fur et à mesure et de conseiller l'auteur euh, sur euh, qui le, la, les règles, euh, enfin, le système, l'univers, l'ensemble, le pitch, etc. Voilà, donc je suis, euh, je suis pas mal de gens, euh, une dizaine de projets pour, pour l'édition, et donc on a des projets qui vont arriver en souscription aussi en 2022. Donc ça fait un moment, ça fait deux ans que j'en je, suis pour, depuis deux ans certain. Et ça, ça, ça ça se renforce donc euh, voilà on, je vais être sur le suivi de, de, de, de ces projets le, le, le, leur financement et leur édition et puis après la éditeur bon, traducteur c'est aussi faire la, la promotion de ces jeux quand hein, même voilà euh, donc euh, donc euh, il y a eu le virage Omega, où, qui a été très bien financé et donc il euh, y, y aura un d'autres financements cette année avec insectopia donc euh, je pense que ça va bien on enfin, touche du bois mais c'est parce que ça va pas trop mal marcher non plus euh, voilà et donc plein de, des, des projets qui vont arriver et puis je pense ça va être euh, de plus en plus avec des personnes en freelance pour pour, euh, pour pouvoir euh, euh, déléguer pas mal de choses parce que là, euh, c'est vrai que je faisais, je fais le, la promotion, les conventions, l'Ulul ou Gamon la rédaction, l'édition, euh, le relation avec les, les, les illustrateurs. Euh, voilà, donc je connais le métier de. Euh, de voilà, du, voilà. Et aujourd'hui, donc, tu il y a une dizaine de projets, donc euh, c'est, euh, ça sera plus possible. Donc, euh, ça va s'étoffer et puis, euh, on va fonctionner comme d'autres éditeurs l'ont fait. Euh, euh, voilà au fur et à mesure on essaie de, de grandir mais pour cela il faut il faut que les jeux fonctionnent il faut que il faut, il faut voir des jeux hein, voilà pour Donc pouvoir le euh, grossissement de, de ta structure quelque part probable oui oui enfin, on espère un probable grossissement de, de, de ma structure pour que pour tout simplement continuer à le faire pour que ça fonctionne parce que hein, ce, on a, on a, il y a le il faut il faut que il faut que ça plaise il faut que les jeux soient soient vendus pour que pour que que tu puisses vivre, continuer, pour que je puisse continuer à vivre de ma passion qui est de jeu de rôle et l'édition des jeux de rôle. sont intéressant d'être dans le conseil puis dans la conception de, de, de ces jeux. Donc, on a, euh, on a plusieurs projets. Donc, il y a Sectopia Omega. Euh, Omega, il y aura probablement de, de, des extensions en 2000, 2022 aussi. Mais on a euh, Sapa Inca qui est un. En gros, tu, tu vas incarner en, euh, les. Euh, tu as le territoire Inca. Et puis, euh, les conquistadors arrivent et, en fait, ben, les dieux Inca décident qu'il euh, n'y aura pas de conquête espagnole. Et donc, ils donnent des pouvoirs aux, aux, aux Inca. Euh, et euh, tu, tu vas jouer un Amachak, qui est, en fait, un, un, un élu. Euh, en gros, c'est un agent de l'Empire Inca, qui a des pouvoirs à la fois d'animaux et de, de divinités. Et tu vas défendre les intérêts, finalement, de de, de l'Empire Inca donc c'est un jeu historique euh, enfin, il y a beaucoup de bases historiques avec Eric Dubourg qui, qui est l'auteur et d'autres auteurs qui ont ramené du, du gameplay, du fun moi j'ai travaillé sur le système aussi qui n'est pas celui d'Insectopia, j'ai travaillé sur le système euh, voilà avec c'est un jeu à intrigue c'est un jeu aussi à euh, mystère, puisqu'il y a le mystère de Nazca il y a le mystère, voilà, pas mal de trucs comme ça euh, il y a aussi euh, en développement le, le, les brigades du Steam qui est une adaptation donc du, euh, du livre de étienne barillé et cécile du et chez ActuSF donc c'est en, en fait les brigades du tigre steampunk si tu veux je résumer quoi voilà et euh, donc c'est écrit euh, par gabriel Thomas qui est en train de le développer moi je travaille un peu euh, de souci sur la création de personnages tu vois bon, là, de plus en plus je vais arrêter de travailler dessus parce que je vais laisser les auteurs faire leur truc euh... Euh, voilà et puis il euh, y a les chroniques de, de Valran euh, notamment c'est euh, en gros c'est un, euh, un jeu euh, époque euh, 18e avec euh, en, en Europe euh, avec euh, mais tu vas jouer des chroniqueurs d'histoire c'est un peu une, une chronie tu joues des gens qui font partie d'une organisation secrète et qui vont euh, qui, qui écrivent en fait des pamphlets et qui écrivent des bouquins euh, en gros tu fais une mission euh, et puis à la fin, tu, tu, tu, tu vas réécrire l'histoire. Ce sont des influenceurs, mais au, au fin 18e siècle. Quoi, voilà. Donc avec une ambiance KPDP, mais aussi magie, magie scientifique. Et puis d'autres projets. Je suis euh, euh, donc je, je suis aussi. Euh, là, là, là, euh, mais bon, là, là on est en développement euh, sur d'autres sujets. Euh, je citerai par exemple mon hydragir, euh, qui, est, qui est un développement avec ton. Personne que tu connais, hein, Brice, hein, Brice Languet. Euh, Brice. Voilà. Euh, et puis, puis d'autres jeux. Voilà, je ne vais, euh, je vais pas tout développer. Tout, tout, euh, euh, J'aimerais te partager une petite remarque de Aravos sur le chat qui nous dit « sortie de partie à chaud, je viens tout juste de tester Omega. Super jeu. » Et il y a Marie donc, euh, qui, qui répond YEP qui a dû tester je pense avec Aravos. Avec, oui oui il y a une bonne euh, il y a un bon retour hein, parce que bon euh, bon il y a l'habitude de, de jeu c'est Cyril qui a fait jouer je pense cet après-midi donc à, qui a fait jouer cet après-midi euh, donc euh, euh, bon euh, le jeu est bon et calé ça fait un moment qu'on bosse dessus et puis on, bon on a, il, y a, il y a quand même des choses des éléments qui ont été développés qui permettent une, de vraiment s'amuser oui. Le système est éprouvé, c'est le système Insectopia. Euh, voilà, donc, euh, puis bon, on a, chaque fois qu'on fait jouer, il bon, y, y a des bons des bons retours. Quoi. Ça fait beaucoup de projets que tu nous expliquais tout à l'heure. Est-ce que tu as envie de ton activité d'éditeur Est-ce que c'est ton activité principale Alors, aujourd'hui, c'est mon activité principale. J'ai quelques missions, euh, voilà, avec. Euh, je travaille pour l'État, des fois, euh, pour des missions d'enquête. Aujourd'hui, c'est mon activité principale et je, je, je vais me rémunérer euh, là de manière euh, convenable. Euh, mais Il y a eu toute une phase, euh, deux ans et demi, de euh, voilà, où, où j'ai été financé par ailleurs. Euh, J'étais au chômage, donc j'ai été financé pour la création de mon entreprise. Euh, mais ça se combine bien, puisque le pont va se faire et voilà, je vais vivre dans mon activité. Mais c'est une aventure. Au début, c'était pas évident. C'est vrai qu'il y a beaucoup de petits éditeurs qui euh, qui aimeraient émerger, mais qui arrivent pas parce que la, la vie de l'éditeur, c'est pas toujours facile. Est-ce que tu as eu euh, déjà eu peur de, de devoir fermer, euh, la, la, de mettre la clé sous la porte, comme on dit, parce que au début, ça démarrait pas facilement. Non, écoute, j'ai pas j'ai pas eu peur parce que euh, en fait, j'ai eu très j'ai eu peur de beaucoup de choses, mais je n'ai pas eu peur de fermer parce que je m'étais dit bon, ça va durer trois ans. Tu as une assurance chômage tu vas tu vas voilà en même temps euh, tu vas là dedans et en fait c'est très très c'est très angoissant parce que euh, ben en fait il faut tu as de la compta tu as, t as, t as de, de la prospection de projets, tu as euh, la gestion des projets tu as, euh, as la gestion d'illustrateur tu as la gestion de commercial as, voilà, tu as tu gères une entreprise quelque part hein, donc ça c'est stressant. et en même temps euh, il faut être un vrai éditeur, c'est-à-dire qu'il faut moi j'étais auteur, donc l'avantage que j'ai c'est qu'en étant auteur, ben, je vois en fait, j'arrive à voir quand même les bons les bons auteurs, j'arrive à sélectionner etc. Voilà donc et puis à les aider aussi hein, sur certains côtés. Mais euh, voilà il faut devenir en fait pour réussir, je pense à, à vivre de, de, de, de ta maison d'édition, il faut vraiment devenir éditeur et, euh, et, et donc avoir des projets. Les lancer, les porter, euh, avoir plusieurs projets, euh, sortir de la de, de, de très manière importante de, de ton côté, de mon côté auteur, et puis euh, voilà, et, et se développer, faire confiance à d'autres personnes pour développer d'autres d'autres éléments, parce que c'est vraiment tentaculaire ce qu'il faut faire. Mmh. Donc euh, il faut savoir partager, il faut savoir travailler avec les autres, et il faut savoir euh, voilà et se, se dire que euh, euh, ben euh, il faut, il faut des projets qui fonctionnent euh, et puis, euh, et puis avoir, il faut, faut, faut en sortir plusieurs pour pouvoir euh, avoir les reins solides, pour pouvoir fonctionner. Quoi. Et puis après, il y a, des, bon, il y a le côté juridique. Les, euh, voilà, qui sont, qui sont, oui, parce que je utilisés. suppose que c'est un peu quand même très difficile de, de vivre sur la vente d'un seul jeu. Donc, il faut ensuite ça, avoir pas le possible. lit, comme on dit. Voilà. Ça, ce n'est pas possible parce que euh, ce n'est pas possible de, dans la, de, de vivre dans la vente d'un seul jeu. Il faut que tu aies, il faut que tu sors. Pour... C'est pour ça que je fais pas mal de jeux parce que, euh, pour montrer que je suis une maison d'édition, Odonata est une maison d'édition qui, qui produit des jeux, qui a, qui a des jeux pour avoir une diversité, etc. Parce que tu ne peux pas vivre d'un seul jeu, ce n'est pas possible, parce que le, le jeu il va, il, déjà il va venir, il va faire comme ça dans les ventes, euh, et donc tu, voilà, des fois tu n'as rien, et voilà, euh, il, faut, il faut pouvoir se consolider, puis euh, bon, il faut quand même que se dire que euh, il euh, faut quand même se dire que c'est de la vente et que euh, bon. si tu veux vivre euh, au-delà des rêves, il faut vendre. Voilà. Non, tout le monde <rire> ne s'appelle pas toujours le dragon ou le château. Et oui, oui, il y a de la concurrence, euh, il voilà, y a de la très très bonne concurrence. Hein, euh, moi, je les, mes collègues hein, éditeurs euh, font des choses fabuleuses. Hein, euh, voilà, je ne je citerai euh, euh, les Douze Singes, euh, BBE, ou Arcanazidum, ou Psycho, euh, ou euh, GDR Édition, euh, Voilà, Il y a une concurrence. Enfin, C'est une certaine concurrence. Il faut savoir, euh, je pense qu'il faut savoir aussi euh, voir ce qu'ils font les autres. et et pas être stressé parce que font les autres et savoir discuter avec eux et, voilà, et être, être intégré au milieu aussi. Ok, mon cher Florent, nous arrivons au terme de notre petite heure qui nous était imparti. Si tu avais un, un message à faire passer aux jeunes euh, comment dire, aux jeunes rôlistes, aux jeunes joueurs qui aimeraient se mettre au jeu de rôle, qu'est-ce que tu aurais à leur dire euh, bah, faut, euh... Moi, je pense qu'il faut choisir un jeu euh, qui, qui, qui inspire euh, je pense qu'il faut choisir un jeu qui inspire et se lancer dans un jeu avec des gens euh, avec qui on a confiance et, euh, et se, se, se, se faire confiance quoi, et, euh, et, et le plaisir de quoi. il faut se laisser porter dans l'imaginaire il faut croire à l'histoire il faut se raconter des histoires quoi. Voilà. on se raconte des histoires euh, voilà. c'est important de le faire et puis, euh, et puis garder cette, cette idée en tête de euh, voilà qu'on peut avoir des mots des fois mais qu'il faut pas se prendre la tête que l'important c'est qu'on se raconte des histoires et... voilà. mais ça euh, comme je te le disais ça arrive dans le rugby le foot la tir à l'arc ou voilà c'était Florent Moragas je te remercie beaucoup Florent pour cette petite heure j'espère que ça t'a plu j'espère que ça vous aura intéressé je vous fais la bise à tous ciao ciao merci Florent merci